Bonjour Alors, à partir de quel âge faut-il emmener votre enfant chez un ophtalmo Enfin, le faire consulter pour les yeux. C'est la grande question et c'est très, très important de bien suivre ce que je vais vous dire. La première chose, c'est de suivre toutes les visites chez le pédiatre quand il est tout petit. Le pédiatre, à certaines étapes, va réaliser des petits tests oculaires pour savoir si les deux yeux se développent correctement. C'est très important. Très important, faites-le. Ensuite... Euh, une fois qu'ils sont scolarisés, les enfants, en, en maternelle notamment, vers l'âge de 3-4 ans, il y a normalement une visite par des médecins ou infirmières dans l'enceinte scolaire. Mais, à mon sens, ce n'est pas suffisant. Euh, je trouve qu'il faudrait mieux euh, que euh, vous alliez voir un ophtalmo pour qu'ils regardent si, le, si les deux yeux se développent correctement. Il y a des petits tests qui sont des grands dépistages, hein, quand même, hein, qui sont faits dans, dans ces écoles, mais il se peut que euh, bah, la visite soit annulée, que votre enfant soit malade ce jour-là, euh, et effectivement, de faire un, un bilan vraiment complet, avec un fond d'œil chez l'ophtalmo, c'est, à mon sens, beaucoup mieux. Alors, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, c'est pour ça qu'il y a ces visites à l'école, euh, qui ne concernent pas que les yeux, d'ailleurs. Mais euh, donc, Aller chez l'ophtalmo vers l'âge de 3-4 ans, c'est important que ça soit fait avant les 6 ans, notamment sur certaines choses comme l'amblyopie, où euh, ben, si c'est pris euh, trop tard, on, on ne peut plus rien faire. Alors que euh, si c'est pris avant les 6 ans, euh, c'est beaucoup plus facile. Alors, il ne faut pas que ça soit à 5 ans et 6 mois. Euh, on aura beaucoup moins d'attitude de, de, de que si c'est démarré vers 3-4 ans. Voilà. Ensuite, à partir de 6 ans, euh, et ben, la visite annuelle est pour moi importante chez l'ophtalmo, puisque si votre enfant va développer, par exemple, une myopie, euh, il ne va pas s'en rendre compte. Ça vient tellement progressivement qu'on ne se rend pas compte qu'on ne voit pas. Et euh, là, c'est un problème notamment sur l'apprentissage. Pas que, hein, puisque euh, si le tableau n'est pas net, on ne peut pas vraiment voir euh, et apprendre correctement. Hein, si vous ne voyez pas les lettres au tableau correctement, c'est beaucoup plus difficile que si vous les voyez correctement. Alors, quelquefois, on met ça sur le dos de dire « bon, mon bah, enfant a plus de difficultés à apprendre, mais c'est peut-être juste un problème visuel ». Et donc ça, euh, vraiment, faites-le à l'âge de 6 ans et tous les ans, puisque l'œil grandit et il se peut qu'il qu y ait une, une myopie qui apparaisse. Hein, on estime qu'en 2050, euh, on aura la moitié de la population mondiale de myopes. À l'heure actuelle, en France, on est à 40% de myopes, sachant que c'était 20% dans les années 70. Euh, C'est vraiment euh, une grande pré préoccupation pardon, de l'OMS. Il faut vraiment, vraiment euh, faire suivre vos enfants, puisque euh, après, on a des moyens pour freiner ces évolutions de myopie en plus, mais surtout euh, qu'ils euh, puissent voir et apprendre correctement. Et même dans le sport, euh, comment voulez-vous courir et jouer au ballon euh, si vous le voyez euh, pas bien hein, C'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis, eh ben, après, euh, quand on devient adulte, si vous ne portez pas de lunettes, on peut espacer se ces visites à 5 ans. Euh, si vous devez emporter, ben, suivez les consignes de votre ophtalmologiste. Hein. Alors, je parle hors pathologie qui va nécessiter des visites certainement beaucoup plus régulières, mais sinon, tous les deux ans, euh, ça me semble nettement, euh, nettement suffisant pour voir s'il y a euh, une évolution euh, de la vue. N'oubliez pas que euh, quand on est euh, deux parents euh, myopes, l'enfant a six fois plus de chances de l'être. Euh, il y a euh, un caractère héréditaire euh, qui est clairement identifié, enfin clairement identifié, euh, on ne connaît pas vraiment toutes les causes, mais statistiquement, on sait il, paraît, à pari, il y aurait 70 gènes de concernés euh, sur, euh, sur la myopie, donc c'est compliqué à identifier totalement. Mais 6 euh, fois plus de chances d'un enfant à être myope si les, les deux parents le sont. Donc faites le contrôler et euh, il vous en remerciera et ça sera nettement mieux que ce soit pour son apprentissage, sa vie scolaire et même dans la vie de tous les jours. Je vous souhaite une excellente journée, si vous avez quoi que ce soit, vous passez au magasin Atoll de je me ferai un plaisir de vous renseigner au mieux et de vous orienter. Allez, bonne journée, au revoir.